Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super. Vous connaissez peut-être le bottle flip challenge Eh bien je vous propose aujourd'hui un petit bottle flip challenge avec mon petit frère, avec des jolis petits défis bien dégueulasses. Et d'ailleurs je vous propose de commencer tout de suite sans plus tarder. Vas-y monsieur, choisis le petit défi. Suspense. Alors vas-y, quel est le défi Manger. Manger une croquette, manger une croquette, une des petites croquettes de notre petit cochon d'un adoré Ça va être absolument délicieux donc en gros on va faire le bottle flip challenge Celui qui réussit gagne et donc le perdant va devoir manger une petite croquette C'est parti Transition cochon Alors Ok je commence Oh, Du premier coup du premier coup Oh, c'est magnifique, cet irrespect du premier coup Oh, c'est magnifique Qui c'est qui va manger une petite croquette Oh, elle est beau, la petite croquette du cochon d'Inde Allez, du coup, c'est parti, on te regarde, mon ami. Je te laisse découvrir la petite cage. Oh, les petites bébêtes, tiens, montre les petites bébêtes. Regarde oh, les petites bébêtes. Oh là là, elles sont belles, elles sont toutes fraîches. Elles attendent <rire> qu'elles <'à> te et <rire> Allez, vas-y, je te regarde. Allez, vas-y, là, y en a, a, y'en a une belle. Une crotte, ça. Eh ben, c'est pas grave, mange-la quand même. Allez, vas-y, on te regarde. Une magnifique petite croquette. Mmh. Mmh. Allez, vas-y. Oh. <rire> ah, ah, ah le tricheur, il a craché. C'est un gros tricheur, gros tricheur, bravo, bravo. Transition cochon. Bon alors, c'était bon Très bon. C'était délicieux. Magnifique. Ton meilleur plat au monde. Du coup, c'est parti. Deuxième défi. Attention, qu'est-ce que ça va être Attention. Une cuillère de farine, ça va, ça va encore, franchement on n'est pas tombé sur les pires au début Parce que je peux vous dire qu'il y en a qui après là qui sont assez ouf Une plus cuillère, c'est ça, ça c'est plus facile Une cuillère de farine, c'est parti oh Ah bah voilà, t'as réussi Bah oui. Ah bah c'est trop tard Bon bah c'est con, il vient d'en faire un, mais malheureusement On n'avait pas filmé, hein, c'est ça, c'est ce qu'on va dire Allez vas-y du coup, c'est parti, honneur aux dames, vas-y Ah, c'est loupé, vas-y à moi, attention Mais je me suis pas entraîné, je vous jure, je me suis pas entraîné La seule fois où j'avais fait des bottle flips, c'était pendant mes révisions d'examen, et je n'y arrivais pas, il y avait un pote qui arrivait trop bien Je suis trop chaud Bon après, je fais le malin, mais je peux vous dire que les défis qu'il y a après, je pense que je vais douiller. Farine blanche, farine au céréales, vas-y fais-toi plaisir. Allez, vas-y mon ami, voici ta cuillère, vas-y fais-toi plaisir. Une belle petite cuillère de farine. des céréales, ça va, Allez, vas-y, faut prendre des forces, vas-y, vas-y. Ah, dégueulasse Ah, non mais t'es con Putain, il les crache partout en plus, il y en a partout sur l'objectif, bravo Transition cochon Ok, du coup, c'est tout pour la farine, ça va, tu t'en sors bien quand même Moi, j'en ai juste trois quarts dans ma bouche mais... <rire> Dégueulasse aux dents, là. Ah, mmh. dégueulasse Bon, du coup, 2-0 pour le GB, vas-y, je te laisse piocher euh, le prochain un challenge Alors, voyons voir Un bel oeuf sur la tête Un oeuf sur la tête, voilà, c'est la base quand même, hein. on pouvait pas euh, faire un challenge sans le petit oeuf sur la tête C'est parti Ok, du coup, c'est parti, on joue pour un oeuf sur la tête, vas-y 0 là, faut que je sauve le C'est ça ah, C'est pas à faire Merde Ouais je suis trop bon, je suis beaucoup trop bon. Mais alors 3-0 mon ami. Non, décidément il va il va prendre trop trop cher. Mais c'est La première fois je tiens à préciser c'est la première fois que je joue à ce jeu. <rire> bah, c'est la première fois et probablement la dernière je pense. Allez c'est parti. Mmh, le petit œuf. Mmh. Allez t'es prêt le petit œuf. Attention. Ah, mmh. Mmh. Le petit mmh. shampoing à l'œuf. Allez voilà ça vous détend monsieur, ça va Ça va bien dégager sur les côtés c'est ça Ah c'est dégueulasse ce truc en vrai en plus, regardez comment ça mousse, c'est immonde Allez bon appétit bien sûr hein. Transition cochon Bon bah c'est absolument magnifique, c'est cool parce que pour l'instant ma chemise n'est toujours pas tachée, toi tu prends assez cher, je suis vraiment désolé Il reste deux challenges, bon déjà c'est une victoire du GB 3-0, on sait que tu ne pourras pas me rattraper, mais il reste encore deux petits challenges, allez c'est moi qui pioche le prochain, attention Attention se faire tirer dessus par un ballon voilà on ira dans le jardin et euh, la petite victime va se prendre un joli petit ballon dans les fesses ça va être très bien. Bon là faut que tu gagnes mec hein parce qu'après euh, dans la vidéo les gens ils vont pas être contents hein. Ok du coup c'est parti on joue pour un petit ballon dans les fesses c'est parti Allez vas-y on te regarde Oh, bah, voilà Et bah, bah, bah voilà, bah, voilà Et bah voilà il fait rattraper Vive le foot Ouais <rire> A ah, tout de suite, quand on parle de ballon c'est bon il est là. <rire> bon allez c'est parti. Là. Bon allez il faut bien lui accorder sa vengeance quand même. Ouais doucement. Avec des calcournés la gauche. Ah Ah Ah oh, merde. oh la chemise merde euh. Quelle en ah putain, en plus le ballon est usé ça fait encore plus mal Transition cochon Bon du coup voilà, 4-1, non 3-1 Monsieur a eu sa vengeance et m'a bien défoncé le dos et la chemise Du coup il reste plus que un petit euh, challenge Et je sais lequel, enfin du, duquel il s'agit Il s'agit bien entendu du euh, tabasco Une petite goutte de tabasco ça fait toujours plaisir C'est la base Ok du coup c'est parti, le dernier challenge pour le tabasco Attention c'est parti J'ai quand même la caméra, attention Hop, oh merde Attention, attention Oh putain! Oh les gens vont dire un petit peu. que Les gens vont dire qu'on va faire exprès dans les commentaires. Putain, je suis deck en plus, ça s'est foiré normalement, on devrait le refaire. Hein. Alors par contre, ce qui me fait assez peur, c'est que la gueule de la bouteille de Tabasco, je sais pas ce que c'est au bord là, mais ça a l'air vraiment dégueulasse. Genre la bouteille, ça doit faire des années qu'on l'a pas ouvert. OK, du coup, c'est parti, une petite goutte. Ah, ça pue en plus. Ah, c'est bon, hein. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Mmh. Ah ça date de 20 ans ce truc là c'est un vieux goût de vinaigre dégueulasse Transition cochon Bon bah du coup voilà les amis c'est tout pour ce bottle flip challenge 3-2 ça va t'es quand même bien remonté ouais. T'es quand même bien remonté Voilà t'as <rire> sauvé l'honneur 3-2 franchement GG c'était assez bizarre comme ça le moi moi moi et lui lui lui enfin lui lui c'est que c'était assez bizarre comme petit rythme mais bon il faut toujours un rythme Du coup voilà les amis j'espère que ça vous a plu Si vous voulez un nouveau Bottle Flip Challenge avec mon petit frère ou mon autre petit frère celui de Clash Royale N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher un max de pouces bleus si on pouvait attendre les 15 000, ça me ferait énormément plaisir Un petit dernier mot euh, ah mais tu prends de cours là <rire> ah, bon, allez. Salut à tous, merci de regarder cette vidéo. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. vous aide dans vos vidéos pour demain pour une nouvelle vidéo. C'est ça, high five